Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment faire le fameux typing effect ou l'effet machine à écrire sur ton site internet comme on le voit ici sur cette page, euh, donc sur ton site WordPress construit avec Divi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Christelle de califrame.com. Je suis web designer, spécialiste WordPress et Showit. Et aujourd'hui, je vais te parler de divi et te montrer comment créer cet effet tout à fait facilement et gratuitement. Alors pour commencer et aller directement dans le vif du sujet, on va commencer par se mettre sur notre tableau de bord de WordPress. Notre thème Divi est installé et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement installer un plugin qui va nous permettre d'ajouter des options dans nos modules Divi et notamment ce fameux typing effect. Ce plugin s'appelle Divi suprême. Divi Supreme c'est un plugin qui nous permet d'ajouter des options en plus. Et il y a une version Lite qui est la version gratuite et une version Pro. Pour te montrer un petit peu plus en détail ce plugin, je te montre les choses ici. Donc tu as ici la version Lite que tu peux donc obtenir gratuitement et qui va te permettre de créer déjà pas mal de choses. On a toutes ces options. Sur la version Pro, on va retrouver ici, on a beaucoup plus d'extensions. Tu peux euh, notamment cliquer sur ces fameuses petites cartes et voir justement à quoi correspondent les différentes options. Ici, je vais pas faire quelque chose euh, euh, d'approfondi sur le plugin pro puisque euh, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais sache qu'il existe et euh, il coûte, je crois, 49 dollars par an si je ne me trompe pas, voilà, pour avoir un an de support sur un seul site, on commence à 49 dollars. Voilà pour ce plugin. Il est quand même très intéressant, notamment pour les personnes qui veulent ajouter des petites options, parce que euh, Divi, en fait, va aller plutôt à l'essentiel au niveau des modules qu'il va proposer. On n'en a pas une tonne. On en a beaucoup moins qu'Elementor, mais je trouve ça au contraire très bien parce que ça évite justement de faire des sites qui deviennent des boules à facettes, comme je les appelle, où il y aurait vraiment trop d'options, trop de choses qui bougent ou qui ne sont pas forcément cohérentes les unes avec les autres. Donc, c'est bien qu'on ait peu d'options et ça, je l'apprécie énormément. Mais parfois, on a envie d'ajouter des petites choses en plus. Et pour ça, ce type de plugin, Divi suprême que ce soit la version Lite ou la version Pro, nous permet d'upgrader un petit peu finalement notre constructeur de site qui est Divi maintenant on va entrer dans le vif du sujet au niveau technique, comment ça se passe comment on va faire ce typing effect donc pour ça on va déjà commencer par installer le plugin, on va aller dans extension, ajouter et on va pouvoir donc chercher notre extension en tapant Divi suprême on entre on clique sur Entrée. Et on va trouver euh, donc Divi Suprême ici. C'est le premier, donc c'est avec ce logo signe. Il est installé sur plus de 100 000 sites, donc il est quand même euh, bien, bien renommé. Il a toutes les étoiles, donc c'est quand même un plugin de qualité et il est mis régulièrement à jour. Donc, une fois qu'on a repéré ce plugin, on va cliquer sur Installer maintenant. Moi, il est déjà installé et actif sur mon site, donc je ne peux pas le faire. Mais il te suffit donc de cliquer sur le bouton Installer maintenant et ensuite sur Activer. Et il apparaîtra dans euh, ta barre latérale ici, dans euh, ton WordPress. Ensuite, il te faudra aller donc, sur la page et il va falloir ajouter donc ceci. Donc Je vais le supprimer pour pouvoir recréer la chose de zéro et te montrer comment ça se passe. Donc, on est euh, donc sur notre page des vies de manière classique et on va ajouter une petite boîte grise, comme je les appelle. Donc, ce sont les modules, les boîtes grises. On va cliquer sur le plus et là, on va pouvoir bon, soit chercher typing effect et on va directement le trouver. Soit on peut tout simplement aussi glisser pour voir les choses. Je préfère ici scroller un petit peu pour te montrer justement la différence. Donc, tout ce qui est en gris ici, ce sont les modules par défaut de Divi. Et ce qui apparaît en violet, ce sont des modules qui ont été rajoutés par Divi Suprême, donc des petites choses en plus avec lesquelles tu pourras t'amuser, que tu pourras tester et notamment le Suprême Typing, qui est notre fameux Typing Effect, on va cliquer dessus, ça nous permet de l'ajouter. Et ensuite, on va paramétrer pour ajouter notre texte. Donc, euh, dans le Typing Effect Text, c'est là qu'on va mettre notre texte. Donc, il faut séparer euh, les différentes choses qui vont apparaître à l'écran, les différents mots qui vont apparaître avec des traits verticaux. Donc, ce sont les lignes qui vont permettre de faire apparaître les différents textes. Alors, Business. Ensuite, on va mettre un trait vertical. Euh, ensuite, euh, je vais mettre un autre mot. Et ensuite, euh, voilà. Donc, je suis ta coach. Business, bonheur, BFF. Ensuite, on a des typing options qui vont nous permettre de régler un petit peu les choses. Alors, est-ce qu'on veut que ce soit un loop En général, lorsqu'on met cet effet, on veut que le texte revienne non-stop. Donc, on va le laisser en loop. Et ensuite, on peut jouer avec la vitesse euh, d'apparition, etc. La façon dont les mots vont être effacés. Donc, on peut s'amuser à toucher les paramètres ici. Moi, en général, je les laisse souvent sur défaut. Euh, ils sont plutôt bien réglés. Et ensuite, on va pouvoir régler le style. Donc on a le Typing Style où on va pouvoir choisir notre couleur. Si on veut modifier la couleur, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais euh, on peut modifier. Alors ici, non, le Typing Style, ça modifie la couleur du petit trait. On voit que le petit trait est passé en bleu. Si je clique sur mon orange, on voit qu'il passe en orange. Ça permet de modifier ceci pour le main text, Donc ça, c'est le texte qui apparaît ici. Euh, ici, j'utilise la police par défaut, mais je pourrais très bien utiliser une autre police. Alors, imaginons que je mette Oswald. On voit que la police change. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir euh, modifier notre police et du coup, décider également de sa taille. Parce qu'on voit qu'ici, par défaut, finalement, notre texte est un petit peu plus petit que je suis ta coach. Si on veut le mettre à la même taille, eh bien, on va tout simplement augmenter ici. Donc, je le mets à peu près à la même taille. Voilà. Euh, tout est bon. Si on trouve qu'ici, il y a un écart trop grand entre nos deux modules, on peut jouer un petit peu avec l'espacement et ajouter une marge négative. Ici, je vais mettre moins 10 pixels. Ça me fait remonter un tout petit peu et ça m'évite qu'il y ait un espace trop important qui soit peu naturel finalement euh, dans la façon de euh, lire le texte. Une fois qu'on est content avec ce qu'on a fait, qu'on est ravi du résultat, il nous suffit de cliquer sur notre bouton vert, bien sûr, de cliquer ensuite sur quitter le Visual Builder, de sauvegarder et quitter. Et voilà, mon texte est maintenant un texte défilant, un texte qui a un effet de typing, façon machine à écrire, comme on pourrait le dire en français. Et ça, c'est vraiment une option qui ajoute un petit truc en plus qui est très à la mode en ce moment. Souvent, on utilise ce typing effect pour mettre en valeur des mots importants. Donc, ça permet d'avoir, plutôt que d'avoir un texte statique qui va finalement euh, ne proposer qu'une seule option, on va pouvoir proposer plusieurs options tout en attirant le regard. Voilà pourquoi ce typing effect euh, est souvent plébiscité, notamment par les clientes en tout cas. Euh, il plaît beaucoup et maintenant tu, vas savoir, tu... Et maintenant, tu sais comment l'installer toi-même, toute seule, sur ton site Divi. Si jamais tu veux aller plus loin sur Divi, que tu veux créer ton site toi-même, j'ai également un programme qui s'appelle Learn WorkGrow et qui te permet de créer ton site WordPress avec Divi de A à Z. Je t'accompagne pendant tout le processus. Euh, tu as énormément d'informations qui vont te permettre de ne rien oublier sur ton site, de le créer de manière euh, aisée et facile, en étudiant absolument tout ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire on ne parle pas seulement que de techniques mais on parle également de stratégie. Et moi, je suis là pour t'accompagner et répondre à tes questions. Je suis 100% disponible sur un groupe privé pour t'accompagner et t'épauler pendant tout le processus. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire sous cette vidéo. Il y a un lien qui te permet de t'inscrire sur la liste d'attente pour le prochain lancement de Learn More Group. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle va te permettre de créer cet effet sur ton site Divi.